Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo comment référencer un site à partir d'un site terminé. Pour cela, j'ouvre Google Console, puis je valide. Ensuite, je clique sur le lien de Google Console et j'arrive sur l'interface sur laquelle éventuellement vous avez déjà plusieurs sites euh, référencer ou dans le cas contraire, si c'est vide vous cliquez sur ajouter une propriété à l'endroit où je fais tourner la souris je clique dessus sur ce site je dois indiquer l'adresse du site que je veux référencer pour cela je vais sur mon onglet CTRL C ou copier puis coller enfin je clique sur « Ajouter » et à ce moment-là, il me demande euh, une petite vérification pour vérifier si je suis bien le propriétaire du site que je suis en train de référencer. Plusieurs possibilités. <coughs> <coughs> Possibilité numéro 1. Je télécharge ce fichier en cliquant ici. Le fichier que vous voyez ici, que je viens de télécharger, je le dépose à la racine du site avec Faxia. Là, il y a marqué www. Donc, à cet endroit-là, je dépose ce, euh, ce fichier-là. Ça pourrait ressembler à ça. Bon, là, ça ne sera pas un site sous euh, WordPress, mais ce n'est pas très important. Je vais connecter le, le premier tout qui vient. Voilà. Et donc c'est la racine, ici c'est la racine, et donc ça sera ici que je devrais déposer mon fichier d'accord en faisant ça. Et un sens. je prends le fichier et je dépose ici. C'est le site d'un client, donc je ne vais pas le laisser. Euh, le, site ici, le fichier est ici, ce qui fait que je vais pouvoir cliquer sur valider, ça c'est l'option numéro 1, si réellement c'était les bons codes, mon, seri, mon site serait validé, là évidemment il va m'envoyer chier puisque euh, évidemment c'est pas, pas mon site ensuite je relève ça, je vais cliquer sur « Supprimer » et je coupe ça. Solution numéro 2, je clique sur « Autre méthode ». Je clique sur « Balise HTML » et je copie ce code source, cette petite balise. Copier. Je me connecte avec WP Admin dans mon site. Je vais dans la partie Template. Vous savez, il y a un petit bouton qui s'appelle Editor. Si vous vous rappelez de ça, Editor, dans lequel il y a tout le code de votre site. On peut euh, éditer le CSS, on peut euh, éditer l'entête le, euh, de vos sites Internet. Je vais vous montrer ce zoom-là. Le but du jeu, c'est d'aller... là où il y a les templates. Donc vous, ce sera à gauche et marqué « Éditeur ». Vous allez... Ça euh, doit être celui-là. Éditer... Donc là, il y a les fichiers sources. Et vous, dans WordPress, il y a un fichier qui s'appelle « index.php ». Et vous recherchez la balise qui s'appelle « head ». Dans cette balise-là, c'est juste après que vous collez la balise métadonnées Google qui vous permettent de référencer votre site. Ce sera ici. Ok. Je l'enlève évidemment parce que ce n'est pas mon site. Cas numéro 3. En supposant que vous ayez acheté votre site sur OVH. En bas. En OVH. Il va demander de faire une petite opération. Donc en fait, l'opération c'est de coller ça dans un petit fichier TXT. Donc, ça nous fait trois possibilités. Donc là, normalement, vous devrez bien vous en sortir. Je vais donc sur OVH. Sur OVH, je me connecte avec... Euh, C'est là où il est, ce site Je sais pas. Dans mon interface. Je clique sur... Domaine Et donc évidemment, le domaine qui s'appelle Talendria apparaît dans cette liste-là ici. Je vais prendre un site à la con, celui-là. Je dois aller dans, c'est ça, non, c'est ça. J'ai pas suivi la procédure, je... je la connais presque par cœur. Et là, je dois faire nouveau, ajouter une entrée. L'entrée s'appelle TXT. Et la seule chose à faire, c'est coller le code Google que vous avez récupéré. Et tout ça, on s'en fout. Alors évidemment, je ne fais pas suivant, euh, ni tout ça. Et en cliquant sur Valider, après, vous pouvez valider votre site dans Google Console. Et cliquez ici sur Valider. Voici la liste des options euh, possibles pour pouvoir...